Salut c'est Antoine, quels sont les éléments que la technologie nous a apportés depuis quelques années pour apprendre à bien chanter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 Hop, il descend, il monte, il descend, vous voyez là c'est la nasalité, oralité. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler, c'est très important pour le son. Alors ici, euh, ben là on est le, au larynx, hein, c'est votre pomme d'Adam. Ce sont vos cordes vocales. Attends, attends, attends, taille est. Yes, je vais faire une petite pause. Voilà, vous voyez ici. Donc si vous mettez votre main euh, sur votre cou, vous allez sentir la pomme d'Adam, cartilage thyroïde, là c'est une zone... Euh,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 Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu souhaites apprendre encore plein d'autres choses sur la voix et apprendre à chanter, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement plein de nouveaux conseils. A très bientôt, prends bien soin de ta voix